Salut, et bienvenue à ta première leçon de banjo. Bonjour, je suis à la bibliothèque Benny, où il y a une collection des instruments de musique que tu peux emprunter. Si ça t'intéresse, si tu aimerais emprunter un instrument de musique, et tu es un résident de la ville de Montréal, tu peux aller à une des 19 succursales de la bibliothèque Montréal où ils empruntent des instruments de musique. Par exemple, ici c'est un banjo de 5 cordes. Si tu es intéressé à jouer le banjo, tu es venu au bon endroit parce qu'on va prendre ta première leçon de banjo. Quand tu empruntes un banjo à 5 cordes à la ville de Montréal, ça va venir avec une accordeur, ça va venir avec une courroie qui en attache ici ici à ces crochets ici. Tu peux choisir l'endroit où c'est le plus confortable pour toi. Tu as aussi une accordeur comme celle ici qui attache à la tête de l'instrument. C'est important pour la leçon que je vais donner aujourd'hui qui doit as les mêmes notes dans ton banjo. Si tu aimerais apprendre comment l'accorder, tu as une vidéo pour ça qu'on va te montrer dans la section des commentaires. La première corde, celle qui est la plus près du plongée, c'est une ré. La deuxième corde, c'est une note si. Troisième corde, la note sol. Quatrième corde, encore un une Ré, une Ré plus grave. Et finalement, la cinquième corde, cette corde ici qui est plus courte que les autres, c'est aussi une Sol, une Sol plus aiguë. On va jouer dans un style qui s'appelle Claw Hammer. C'est un style plus vieux de jouer les banjo. Il y a plusieurs styles, et je trouve que celle-ci, c'est une bon style pour, euh, pour commencer. C'est très simple. On va commencer par la main droite, sans utiliser la main gauche pour l'instant. Trois mouvements que tu vas faire avec ta main, avec ta main droite. Donc, c'est-à-dire, pour commencer, tu vas jouer la troisième corde, la corde du milieu, juste comme ça, avec ton doigt. Le deuxième mouvement que tu fais avec ta main, c'est que tu vas frapper toutes les cordes avec ton main comme ça. Donc, et finalement, tu utilises pousse pour jouer la dernière corde la cinquième corde la plus aiguë alors encore tu vas continuer toujours cet mouvement C'est important que tu entends le rythme qui ça fait. Donc, si je ne frappe pas les cordes, je, je joue dans le, dans le rythme qu'elle fait, tu vas voir qu'il y a une note qui est plus longue, la première note. Maintenant, ce que j'aimerais que te... tu essayes, c'est quand tu joues une corde avec ton doigt, tu joues. D'abord, la troisième corde. La deuxième fois que tu répètes le cycle, tu vas jouer la quatrième corde. Ça fait ça comme résultat. C'est très important que tu penses à garder le rythme, tu continues à jouer à la même vitesse en alternant la troisième et la quatrième corde. Encore. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 3 et 4, c'est naturellement les cordes, les numéros des cordes. Quand tu es à l'aise, quand tu sens que tu joues exactement la corde que tu veux jouer, tu peux commencer à le faire plus, un peu plus vite. On va maintenant apprendre à faire des petites choses avec notre main gauche. La main droite va rester à faire exactement la même chose qu'on a toujours fait. C'est le mouvement de... C'est important d'être à l'aise avec la main droite avant de commencer à ajouter des effets et de plusieurs notes avec la main gauche. Ça c'est le riff. que pour cet petit exercice on va jouer avec notre main gauche et après on les va jouer les mêmes notes mais à l'inverse s'agit des deux cordes différentes c'est la troisième corde et la deuxième corde la première note c'est simplement la troisième corde vide, Suivi de ici. Encore la troisième corde, les deuxième frettes. Après, c'est la troisième corde, les quatrième frettes. Celle ci Donc, tu débutes. Troisième, vide, deuxième fret, quatrième fret. Et finalement, c'est la deuxième corde, les troisième fret, celle ici. Alors encore du début, c'est troisième corde vide, deuxième fret, quatrième fret, troisième fret. Si tu es à l'aise avec ça, et tu as déjà réussi avec cet exercice, ton but c'est de commencer à augmenter un peu la vitesse. L'exercice est simple, mais ce qui est difficile, c'est de le jouer vite et quand on joue vite, de garder le rythme et aussi de continuer à jouer la note qu'on désire. Maintenant ici, on va faire le dernier exercice de ta première leçon de banjo aujourd'hui. Pour commencer, je te montre comment on sonne cet exercice. Pour cet exercice, on va servir encore de notre main gauche qu'on a déjà appris à utiliser, et les notes que on va jouer avec notre main gauche, ça va être la, la troisième frette de la quatrième corde, celle-ci, et la troisième frette de la troisième corde. Alors, c'est là, ici. La différence, c'était que dans l'exercice précédent, on jouait notre note quand les doigts étaient déjà appuyés sur les manches. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. On va frapper la corde vide pour notre note initiale, quand on commence à faire le claw hammer et juste après d'avoir frappé la corde vide, c'est notre doigt qui va venir et va, va appuyer sur la note. C'est une petite... Um, non sais, comment le diriez à cette voix? Je ne sais <laughs> Croche. Un croche. Si. Sí. On va commencer par jouer la corde vide et c'est juste après de la voir jouée que notre main gauche se va situer sur la manche et appuyer sur la note. Ça va donner un petit effet très cool comme une effet de croche, comme ça. Est-ce que tu entends la croche là Plus lentement. Je joue la quatrième corde vide et c'est juste avant de frapper toutes les cordes avec ma main que je mets mon doigt de la main gauche ici sur la manche. Encore. avec ces trois exercices qu'on a appris aujourd'hui, tu as assez matériel pour t'embarquer dans ton apprentissage du banjo et pour t'amuser. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres affaires à prendre avec les instruments. Tu as des outils, comme par exemple des livres d'apprentissage que tu peux emprunter à, à la Bibliothèque Montréal aussi, quand tu empruntes ton instrument.